Et tout le monde est bienvenue pour cette review de l'épisode 15 de Spice Family Donc du coup pendant cet épisode enfin on a pu avoir la réponse Parce que forcément moi je me pose la question à chaque fois en fin d'épisode il y a des cliffhangers Parce que l'épisode 14 du coup on voyait toi il, -il était comme ça avec son pistolet Et il y avait le chien qui lui saute dessus là le chien avec la bombe Donc je me disais est-ce qu'il va lui tirer dessus Est-ce que il va lui mettre un coup j'en sais rien Et du coup on voit au final qu'il a tiré Il l'a pas touché mais il a, il a tiré quand même Il lui a enlevé la sacoche là il l'a balancé derrière Du coup il y avait Yor qui était sur la route Quand il y avait le terroriste qui venait en voiture là Il a foncé, elle, juste avec son pied Elle l'a décalé sur le côté, elle lui a mis un coup Il a fait un accident Après du coup elle a appelé la police Et du coup, euh, en plus comme l'autre fois Elle leur a dit des infos vite fait Et après elle a raccroché pour aller retrouver Anya Yor et Anya du coup qui était avec le chien Ils se sont tous retrouvés en même temps Et après il y a la police secrète, là, la meuf comment elle, Je sais plus comment elle s'appelle Mais bref, celle qui a le chapeau là Même elle a les cheveux orange, les cheveux roux et bah, elle, elle dit qu'ils vont devoir récupérer le chien. Parce que, vu que c'était un chien qui a subi le projet Apple, enfin, qui, qui a fait partie des, co des cobayes du projet Apple, il peut être dangereux ou ce genre de choses. Donc, elle, elle a dit que quand même, il faut le récupérer. Et tu sais, Ania, elle était triste. Elle disait, non, je veux, je veux le chien et tout. Et ils se sont dit. Bon, Vas-y pour l'opération Strix, quand même, on va lui laisser le chien parce que en plus elle les a menacés. Comme ça, elle a dit sinon je vais plus à l'école ou je sais pas quoi. <rire> ils ont eu trop peur. Ils ont dit vas-y, vas-y, t'inquiète, on va te passer le chien. Au bout de quelques jours, ils lui ont ramené le chien. Il était dans la maison tranquille. Annie a lui présentait la maison, le truc pour, euh, pour faire ses besoins, le, la télé, pour manger, etc. Et ça fait plaisir de voir qu'il euh, y a un compagnon en plus. Donc la famille, déjà qui était particulière, elle l'a encore plus. Puisqu'il y a le père, du coup, c'est un espion, mais personne le sait. La fille, elle peut lire de les pensées. Le chien a pu voir dans le futur, et euh, la mère euh, c'est une, une tueuse à gage, mais qui dit qu'elle travaille à la mairie, enfin bref, une famille très atypique. Après on les voit du coup, ils vont au parc, donc ils vont jouer, euh, a joue avec le chien, tranquille, ils s'amusent, il y a d'autres gens avec d'autres chiens, ils se promènent, tout ça. Et on voit Lloyd qui les regarde, et qui se dit, en vrai c'est triste parce que quand il aura fini euh, l'opération Strix, il va les abandonner, et donc il va les laisser tout seul. Et ça m'a fait réaliser une dinguerie parce que, tu vois, il, il est avec eux Certes, ils passent un bon moment, mais au final, c'est par intérêt, tu vois. Et ça me fait réaliser parce que moi, sur ma chaîne principale, je fais des lives, je joue avec mes amis, etc. Mais sinon, je joue plus trop aux jeux vidéo. Et les seules fois où je passe des soirées ou, ou des moments entre potes où on joue aux jeux vidéo, c'est que quand je suis en live, mais du coup, par intérêt. Mais d'un côté, c'est pas hypocrite non plus parce que je ne fais pas semblant de passer un bon moment avec eux. Puisque vraiment, je passe un bon moment. Mais le truc, c'est que si je ne suis pas en live, et bah, je ne joue pas avec eux. Enfin, on va dire, je sais pas. Peut-être les dix les dernières fois que j'ai joué avec mes amis euh, comme ça pendant des sessions, c'est surtout en live. Et c'est parce que je joue plus trop aux jeux vidéo, mais, mais eux du coup, on voit que vraiment ils, ils kiffent le moment, ils passent un bon moment. Et, et eux tu vois, c'est purement honnête, ça ne peut pas être autre chose. Mais moi c'est un peu par intérêt et ça m'a fait un peu culpabiliser parce que je me dis que les seules fois où je joue avec eux, c'est quand je suis en stream. Et du coup pour, pour mon intérêt, donc ça m'a fait réaliser qu'il faut que je passe plus de moments avec mes amis. Mais pour, pour vivre le moment. Et du coup voilà j'ai réalisé ça. Donc maintenant moi je retiens la leçon. C'était absolument pas un message qu'il voulait faire passer. Mais moi j'ai perçu comme un message. Parce que j'étais à peu près dans la même situation que Lloyd. Et du coup voilà j'ai remarqué ça. Mais bref après il repart. Sauf que Anya elle a perdu ses gants. Il se demande où ils sont les gants. Et il retrouve en fait c'est le bulldog qui a les gants. Enfin qui a mangé les gants. Enfin pas qui a mangé mais qui les a dans la bouche. Donc eux ils partent avec le chien. Le, ch... le bulldog il veut pas les rendre. Et le truc, ça me fait rire. Parce que c'est comme déjà on voyait le chien blanc quand il parle, tu sais, quand il aboie, c'est même pas vraiment un, un chien qui aboie ou quoi. Bon, vraiment, c'est un mec un mec qui fait tu vois. C'est vraiment un, un, un gars. Et c'est au calme, ça passe. Par exemple, le chien là qui avait la bombe même qui se battait contre Lloyd. Encore, ça, ça allait. Tu sais, c'était crédible parce que c'était un vrai chien ou je sais pas. Mais là, du coup, le bulldog encore, c'est un autre mec. Donc, tu vois, il y a les chiens qui s'embrouillent. Mais c'est deux mecs qui font... Deux mecs qui sont en train d'aboyer. Et la vérité, la scène, elle est même pas crédible. Mais, mais en vrai, ça en est drôle donc, euh, en vrai, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, on voit les, les deux mecs. Donc, c'est des gens qui font le, la voix du chien, etc. Au final, ils ont pu récupérer leurs gants, enfin, les gants de Anya. Ils sont rentrés, tranquilles. Après, Anya devait faire ses devoirs. Elle a dit « Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, je vais les faire. » Au final, elle a regardé la télé avec le, avec le chien blanc. c'est endormi devant la télé et ils se sont dit, les parents, « Bon, vas-y, on, va, on va faire une exception. On va la laisser parce que elle a une journée mouvementée. » Et quand même, elle a sauvé son... Elle a évité une guerre indirectement donc franchement elle mérite bien, elle mérite bien ça et d'ailleurs même quand ils sont arrivés dans la maison du coup on voyait l'image parce que la première fois que Anya a rencontré le chien elle a vu quand elle était dans ses pensées qu'il y avait l'image là où on voyait Lloyd, Yor et Anya avec le chien, tu sais ils sont tous contents et Anya elle comprenait pas comment ça se fait que que quand je lis dans sa tête je nous vois en famille etc et au final c'est parce qu'elle voit dans le futur mais du coup ça nous indique un peu Jusqu'à quand il peut voir dans le futur. Donc je pense que c'est plusieurs heures. Parce que ça, c'était on va dire en début d'après-midi à peu près. Et après, c'était le soir qu'il y a eu l'image. Donc je sais pas, peut-être une dizaine d'heures, un truc comme ça. Donc ça nous indique un peu à combien il peut voir dans le futur. Mais peut-être que si c'est un truc vraiment grave, genre je sais pas, ils se font attaquer, ils se font kidnapper ou des trucs comme ça, peut-être qu'il pourra voir plus tard dans le futur parce que ça va le marquer. Et du coup, c'est quelque chose d'important. Il pourra voir encore plus tard. Donc peut-être qu'il y a aussi ce facteur euh, émotionnel. Et sinon, l'épisode il était bien franchement, même après l'ending. L'ending et l'opening qui sont vraiment chill. L'ennemi carrément, plus je l'entendais. Je restais plusieurs, euh, plusieurs dizaines de secondes, je l'écoutais. Juste ici, je vous propose de voir la revue de l'épisode 16 de Space Family. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut!